C'est Winman, content avec vous, on est toujours avec les deux lumières Vipar Spectra, deux modèles qu'on connaît très bien ici, là, chez Winman. On parle ici de la XS2000, et eh oui, la XS2000 et la P2000, et eh oui, XS2000 et la P2000, deux modèles similaires, la XS2000 plus performante plus récente, avec un moteur, avec un driver de la marque Meanwell, très bonne réputation et les petites lumières LED, les petites lumières LED de la marque Samsung. La P2000, euh, ce n'est pas Meanwell, ce n'est pas Samsung, mais c'est vraiment là, euh, de très bonne qualité et la, le prix est moins cher. 31e journée de floraison avec nos trois King Couches qu'on voit ici à l'avant. Et derrière, le king si vous aimez mieux, le dosido Purple Punch de la marque Ripper Seed. Que je me suis procuré en commandant sur Internet. On reçoit ça de l'Europe, de l'Espagne. Environ cinq semaines. Un peu long. Mais on les reçoit 8 euros une graine de cannabis donc c'est vraiment vraiment euh, raisonnable euh, maintenant c'est à essayer ripper seed euh, ont leur style euh, Plusieurs, plusieurs de leurs graines de cannabis là, essayent de tirer vers le diesel euh, peut-être pas le, le diesel là. Ben, on, on recherche toujours la, le keeper la plante mère qu'on va pouvoir là, garder là, longtemps à fumer euh, donc c'est toujours là, une chasse au phénotype donc on va se dépêcher parce que les lumières vont bientôt se fermer 31e journée de floraison on parle ici là, de la cinquième semaine de floraison L'odeur commence. Euh, c'est à ce moment là qu'il nous faut vraiment un très bon système de ventilation. J'ai une fan dans le fond ici. Et j'ai une autre fan en dessous. Donc, euh, très important pour pas avoir un problème de BUD, ROT. B-U-D, BUD, ROT, R-O-T. Et ensuite, l'humidité, c'est vraiment une grosse question. Je suis présentement là, à 47%. 27 degrés, 26.9 degrés Celsius. Écoutez, j'ai demandé aux abonnés que pensent-ils de l'humidité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés me disent 50% d'humidité en tout temps, en début de floraison, en la fin de floraison, à 24 degrés Celsius, à 18 degrés Celsius, à 31 degrés Celsius, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 50 degrés d'humidité. Ce n'est pas la perfection, mais, mais, mais, mais, c'est très intelligent de faire ça. Pourquoi parce que présentement, euh, je lis sur internet et le site internet là, que j'utilise les informations ces temps-ci me dit qu'il me faudrait avoir l'humidité à 40% présentement. Euh, je suis à 47% euh, mais encore une fois, le, le site me dit 40% sans me dire euh, le, taux, euh, le, le taux de température. Donc je manque un peu d'informations. Il faut être précis là, quand on fait pousser le cannabis. Si on a telle température, il nous faut tel taux d'humidité. La raison pourquoi ça ne me dérange pas d'avoir 50 d'humidité, même si on me suggère 40 mais Mes spider mites. Mes spider mites aiment ça, être à 40 d'humidité. Ah oui, ils aiment ça. Bon, je vais me dépêcher parce que les lumières vont bientôt se terminer. Je vous le dis, j'ai déjà des toiles d'araignée. C'est l'enfer. Il va falloir que je passe à l'action. Il va falloir que je fasse quelque chose avec ça, les spider Man. Je vous le dis, je vous le dis, ça va pas bien. Euh, 31e journée de floraison, 5e semaine, si vous voulez, de floraison. Les têtes vont grossir. Il va y avoir euh, des nouvelles euh, cocottes qui vont pousser sur le long des branches. Donc, c'est le gros de la guerre, la 5e semaine de floraison. Et euh, les euh, cocottes, comme je vous ai dit vont grossir. Défoliation, je pense qu'on l'a assez fait. Défoliation, c'est enlever les feuilles euh, pour euh, donner plus de chance à la lumière, de percer là, à travers la, la, la, la, la plante et puis donner de la lumière à toutes les cocottes possibles. La défoliation aussi pour euh, favoriser favoriser la ventilation. Ventilation, c'est pour pas avoir de bas de rote, ne pas oublier. Euh, les, trichomes, les trichomes vont changer de couleur, de blanc, laiteux. Euh, Excusez-moi, de transparent à plus blanc laiteux, Et pour terminer, les euh, pistilles, les pistils, les pistils euh, ils vont passer du blanc à l'orange, de l'orange au marron. Donc les petits poils, là, vont, vont être un peu plus foncés. Euh, mais ça ressemble à ça, 31e journée là, de floraison. Euh, C'est bien parti, on lâche pas. On peut voir ici la lumière P2000 qui est... Euh, qui s'est fermé plus rapidement. J'ai mis mes deux lumières là, sur deux euh, compteurs différents. Donc, il y a peut-être quelques minutes, quelques secondes euh, d'intervalle. Je sais, je sais qu'il y a des, euh, des trucs, que ce qu'on peut mettre des deux lumières sur le même truc pour que les lumières puissent se fermer en même temps. Euh, je, je vais sûrement m'en procurer un rapidement. Donc, je vous adore, on met un pouce en commentaire. N'oubliez euh, pas, il était supposé avoir 6 plantes, il en a seulement 4. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espace. On a eu 2 plants mâles qu'il a fallu sortir. Euh, parce qu'on veut pas de plants mâles, on veut des cocottes. Donc, ça pousse, ça pousse. Euh, cette cocotte-là est peut-être un peu trop proche de la lumière. Euh, regardez ces deux-là ici, là, de Slurry King, Dossido Purple Punch, ça va très bien. Encore ici, le Dossido Purple Punch. Et puis si on regarde le King Kush, ici on a trois modèles. cario au bout, man, c'est épicé là. Oh que j'aime pas ça man, oh que j'aime pas ça. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec le restant des graines de King Kush. Euh, ça me tente pas, vraiment pas là, de faire repousser ça, ça me tente pas. Ici un peu là les bouts, là, ici j'ai un peu foncé, euh, peut-être, peut-être trop de nutriments. Euh, oh, oh, peut-être trop de nutriments ici, là. Donc, on va vérifier ça, là. Euh, pour, sinon, pour le reste, quand même, les, les feuilles euh, sont peut-être pas en prière, là, mais c'est quand même bien. Le King ici, vont très bien. Le King ici, là, il va très bien. Il aime, euh, il aime ma température, puis il aime mon taux d'humidité. Euh, le dos Do Purple Punch, euh, pas pire, pas pire. All right, gang, je vous adore. 31e journée de floraison avec les trois King couche et le Ducido -Si Purple Punch et les deux lumières Vipar Spectra. Et je vous le dis, la prochaine grow ça va être encore mieux. Mais je vous le dis, je vous le dis, j'ai pas de trips. Les trips ils ont disparu, je pense. Mais les Spider-Mite, je, je veux pas vous le montrer, là. Je veux, je veux pas, je veux pas vous le montrer. C'est l'enfer. L'enfer. L'enfer. Je vous adore, je vous embrasse, comme les Français. À la prochaine gang. Ciao, ciao! Hey gang, je voulais juste vous dire, les deux king kush là, ça sent vraiment le dégueulasse, épicé. jaille ça bien raide, là. On dirait du tweed, puis pour le slurry king, ça goûte le raisin. Ben oui, le raisin. Alright. Je te laisse. Ciao.